Bonjour à tous, c'est Laurent pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à sécuriser votre clé USB. Je m'explique. Sur votre clé USB, vous avez peut-être des informations confidentielles ou très importantes et vous ne souhaitez pas que cette clé tombe dans de mauvaises mains. Nous allons pouvoir, avec un logiciel qui s'appelle VeraCrypt, crypter votre clé USB ou un disque dur. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'aller chercher le logiciel VeraCrypt. Alors VeraCrypt est un logiciel open source, hein, donc gratuit donc pour ce faire donc je vais lancer un navigateur internet ici je vais lancer microsoft edge donc dans google ici je vais taper veracrypt alors ce logiciel existe pour euh, linux aussi donc là je vais cliquer sur VeraCrypt. Je vais aller dans le, à la section download, hein, donc en anglais ça veut dire téléchargement. Je clique dessus. Et là je vais prendre la version Windows, la dernière version, la version 1.24. Je vais cliquer dessus. Et je vais l'enregistrer sur mon ordinateur donc je vais faire enregistrer sous je vais aller le mettre dans mon dossier de téléchargement et je fais enregistrer une fois enregistré je vais exécuter le programme là je le mets en français mais j'aurais pu le choisir en une autre langue là je fais ok j'accepte les conditions du contrat je vais appuyer sur le bouton suivant donc là je vais faire installer suivant donc je vais l'installer par défaut installer là, l'installation est terminée. Je fais OK. Donc là, vous pouvez faire un don éventuellement. Donc là, je fais terminer. Donc là, il vous propose un didacticiel. Là, je vais cliquer sur Non. Je referme mon navigateur internet. Et sur votre bureau, nous avons un, une icône VeraCrypt. Donc ici je viens de connecter une euh, clé usb, je, je vais la formater, donc je vais ouvrir l'explorateur de fichiers Donc ma clé s'appelle Laurent ici, je vais faire un clic droit sur ma clé usb Je vais ici cliquer sur formater, alors bien sûr hein, chez vous vous vérifiez hein, qu'il n'y a rien sur votre clé usb et si je vais prendre le système de fichiers, je vais le mettre en ntfs ce qui va nous permettre de pouvoir mettre des fichiers de plus de 4 gigaoctets sur, sur votre clé usb donc là je vais cliquer sur démarrer donc il m'avertit que tout va être effacé je valide par ok Et le formatage est terminé je fais fermer donc ici je vais lancer le logiciel VeraCrypt. donc je fais un double clic dessus donc ici je vais choisir le lecteur O et je vais faire créer un volume ici je vais faire chiffrer une partition un disque non système j'appuie sur le bouton suivant donc là, je vais choisir Volume VeraCrypt standard. Je vais suivant. Emplacement du volume. Donc là, je vais aller chercher périphérique. Moi, je sais que c'est mon disque L. Vous, hein, ce que vous aurez peut-être intérêt à faire, c'est d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Hein, et de vérifier bien hein, que c'est votre lecteur L. Ici, moi, c'est bien mon lecteur L. Il hein, n'y a rien dessus. Donc là, je fais OK. Suivant. Créer un volume chiffré et le formater. Hein, ou chiffrer la partition en place. C'est-à-dire que chiffrer la partition en place, c'est ainsi vous avez déjà des informations sur votre clé USB. Dans un premier temps, je vous conseille pas cette méthode. Donc là, nous, on va utiliser créer un volume chiffré et le formater. Je vais faire suivant. Je laisse tel quel. En, en chiffrement AES, je j'appuie sur le bouton Suivant. J'appuie sur Suivant. Là, je vais mettre un mot de passe. Hein, donc, le mot de passe doit être assez important. Ici, pour le tutoriel, je vais mettre un mot de passe tout simple. Hein, je vais mettre Azerty. Ce qu'il ne faut pas faire. Je le reconfirme. Je fais Suivant. Donc là il me dit que le mot de passe n'est pas assez fort, mais je vais continuer quand même. Oui. Il me demande si je veux, je voudrais mettre des grands fichiers, je vais dire oui. Je vais faire suivant. Là je choisis le, le NTFS, formatage rapide, je dis oui. Et là je vais cliquer sur formater. Donc là, je, je, je bouge ma souris comme il est dit dans la petite fenêtre, là il me dit que le volume vers Crip a été créé avec succès, je dis ok donc si vous avez un autre volume à créer, bah, vous appuyerez sur suivant, ici moi je vais quitter maintenant alors avant d'aller plus loin donc je vais vous montrer ce qui va se passer maintenant si je viens sur l'explorateur de fichiers et que je viens sur mon lecteur USB L, il va me proposer de formater hein, la clé USB. Hein, surtout, ne faites pas ça. Hein. Hein, donc là, on va annuler. Voilà. Donc il me dit qu'il est, il est inaccessible. Alors, je vais lancer VeraCrypt. Ici, je vais aller prendre le périphérique. Je vais venir bien sur mon disque L. Je fais OK. Ici, je vais cliquer sur monter. Et là, je vais taper mon mot de passe que j'ai saisi tout à l'heure. Je fais OK. Donc là, je patiente un petit peu. Et là, donc mon mon lecteur apparaît donc là je vais faire un double clic dessus et là hein, mon lecteur euh, est vide hein, parce que j'ai rien mis maintenant hein, je vais aller dans mon dossier document par exemple je vais aller dans mon dossier test par exemple je vais mettre mon fichier test donc je prends mon fichier test je vais le glisser sur, ma, sur mon lecteur O hein, qui est en fait euh, ma clé USB L. Voilà, mon fichier est dessus. Je referme mon, mon explorateur. Je peux aller mettre un autre fichier, une image par exemple. Je ne sais pas ce que j'ai ici dans mon dossier image. Par exemple, euh, le hein Je prends et je fais glisser. Je peux aussi créer des dossiers à l'intérieur. Donc si je fais nouveau dossier. Hein, euh, privé, hein, privé. Voilà. Donc maintenant, hein, si je veux arrêter de me servir de ma clé USB, hein, je ferme ici et je vais faire démonter. Parce que ici dans mon explorateur de fichiers, ce PC, j'ai bien mon lecteur O qui apparaît. Maintenant, je viens démonter. Donc je vais faire le démontage démonter. Maintenant, si je reviens dans mon explorateur de fichiers. Ce PC, je ne vois plus le lecteur O. Et si je clique sur le, le, le lecteur USB L, il me dit qu'il est inaccessible. Donc là, je reviens, hein, donc je, je reprends bien mon périphérique, le, le disque L ici. Hein, je fais OK, et là je fais monter. Là il me demande mon mot de passe. Je tape mon mot de passe et je dis ok je patiente je fais un double clic dessus et là je trouve bien mes fichiers que j'ai placés tout à l'heure si je viens dessus ici qui bronze pouvoir accéder à, à mes fichiers photos. Alors un petit souci quand même, c'est que si vous amenez votre clé USB hein, sur un autre ordinateur ou celui d'un ami, il faudra absolument que le logiciel VeraCrypt soit installé sur l'ordinateur. Alors autre solution, ce sera peut-être d'installer veracrypt en, en version portable hein, sur votre clé usb hein, donc il faudra faire une partition hein, sur la clé usb avec le logiciel et puis d'une euh, d'un autre côté hein, toutes les données hein, que vous voulez euh, crypter cette vidéo est maintenant Terminé, n'oubliez pas de mettre en pratique vos nouvelles connaissances et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao